tu as déjà souhaité poser toutes tes questions à une cake designer lancée depuis 10 ans Si c'est le cas, aujourd'hui on va interviewer Valestia, cake designer depuis plus de 10 ans en île de france Elle va nous partager ses débuts, son parcours. Elle va tout nous dire, tout nous confier sur ce métier, euh, ses difficultés il y a 10 ans et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait si elle devait se lancer maintenant ça dure assez longtemps, on a échangé pendant 1h20 exactement, mais pour toi, j'ai prédécoupé toutes les parties pour que tu puisses aller directement sur les parties qui te concernent, qui t'intéressent, ou alors pouvoir suivre entièrement la vidéo. Mais si demain tu veux revenir sur une partie spécialement, tu pourras aller dans la barre d'informations juste ici, en dessous de la vidéo, regarder toutes les parties et cliquer directement sur la minute correspondante au titre que tu souhaites et tomber directement sur la partie croustillante que tu veux réécouter. Maintenant, on va passer à la vidéo et je vais laisser Valeska euh, se présenter et tout nous dire sur comment elle s'est lancée il y a 10 ans et comment est-ce qu'elle peut aider les cake designers qui souhaitent se lancer ou bien qui souhaitent se développer aujourd'hui. Allons-y Bienvenue sur cake Entrepreneur. je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sur la chaîne, on parle de business et de cake design et de pâtisserie. Je t'invite à t'abonner afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bonjour Valéscar. Oui. Bonjour euh, famille. Bienvenue sur Cake Entrepreneur. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Euh, tu es la première cake designer que j'interviewe dans, dans, euh, dans cette chaîne et j'espère que les abonnés vont apprécier ce format, ce nouveau format et que nous aussi on va apprécier le moment qu'on va passer ensemble. En tout cas, j'ai hâte de t'écouter et de voir ce que tu à nous dire, de voir ton parcours et aussi ta persévérance euh, mm -hmm. pour pouvoir découvrir avec, euh, avec les minutes qui vont suivre. Bon, je vais te laisser te présenter. Il m'a un petit peu qui tu es. Euh, euh, voilà, je te laisse te présenter. Okay. Je m'appelle Valesca. Je suis brésilienne, je pense que tous le savent. Euh, bon, euh, j'ai deux enfants, je suis mariée, et, euh, et, et en fait, euh, je suis enfance depuis 98, donc je suis, euh, bah, c'est un petit peu mon début, début, mm -hmm. voilà, et euh, en fait, avant, avant même d'être euh, à mon propre compte, j'étais, euh, salariée, mm -hmm. donc j'étais euh, nous euh, mm -hmm. voilà voilà j'étais salarié j'étais euh, j'étais pendant trois ans à la Sorbonne en tant que prof en portugais oh, euh, donc j'ai un parcours assez euh, différent de la plupart car euh, je suis diplômée de, euh, en professorat et économie donc euh, et bon comment dire hein, <rire> Le design c'est venu après, beaucoup après. Après, c'est après... une passion d'enfance en fait. Mm -hmm. Ma grand-mère, elle était pâtissière. Il y avait un grand salon de thé au Brésil. Donc depuis toute petite, je voyais ces gâteaux et j'étais passionnée depuis toute toute tout petite. Mm -hmm. euh, mais je ne savais pas que ça serait plus tard devenir mon métier. Mm -hmm. Pas du tout. En fait, au départ. C'était juste une passion, je trouvais beau, joli, mais je ne savais pas du tout. Donc, euh, le destin a fait qu'aujourd'hui, je suis devenue comme ma grand-mère. En fait. Waouh, wow. c'est une très belle histoire. Mais comment voilà. tu, es, tu es arrivée, comment ça s'est passé entre le, euh, le professorat, euh, le, les cours de portugais quand tu es arrivée en France et le kit design Quel a été l'élément déclencheur euh, qui a fait tout basculer euh, comme ça alors, de tout choses, c'était déjà euh, plusieurs raisons. La première, c'était euh, déjà que les diplômes ici en France, euh, mes diplômes que j'avais euh, mm -hmm. du professorat et économie au Brésil, en France, euh, n'étaient pas du tout euh, valables, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, reconnus. Donc, il fallait euh, faire encore un an deux ans d'université. Euh, donc, pour moi, c'était compliqué. Euh, après, ce euh, qui m'avait vraiment fait déclencher euh, pour devenir cake design c'était, euh, comme je peux dire, c'était euh, le fait d'être... Euh, Maman. être à mon compte. Maman. Déjà, c'était la première, c'était ma première chose. C'est être ma, mon propre patron. C'était ma première motivation. Là. En fait, au départ, c'était ça. Euh, et ensuite, c'est avoir, être plus indépendante euh, à niveau de mes horaires, à niveau du tout. En fait, euh, c'était ça le déclencheur du départ. Mmh. Euh, Envie de liberté. Voilà, plus de liberté, en fait, c'était avoir plus de liberté. J'avais ton euh, temps. quand on est maman, quand, quand on n'a pas la famille à côté, que c'était mon cas, mm -hmm. euh, avec mes deux enfants qui étaient encore petits. Donc, c'était compliqué. Euh, je n'avais pas de crèche pour mes enfants. Donc, c'est pas de famille à côté. Donc, il fallait que je trouve quelque chose que je pourrais, euh, comme je peux vous expliquer, assimiler mm -hmm. mon travail et ma vie de maman. Oui. En fait, c'était vraiment... Le euh, mon... déclenchement, c'était plutôt, voilà, euh, chercher un équilibre. Oui, exactement. Okay. Voilà. Et, et, et trouver cet équilibre-là, parce que ce n'est pas du tout facile. C'est difficile au jour, au jour d'aujourd'hui, et même avant, vivre de sa passion. Mm -hmm. ah, D'accord. C'est compliqué. Hein. Donc, si je comprends bien, ce qui si t'a donné envie de, de vraiment de, de passer euh, dans le cake design en tant qu'entrepreneur, c'est déjà un envie de liberté, de gérer ton temps euh, mm -hmm. par rapport à ta famille et tu venais d'être maman, donc mm -hmm. c'était aussi un, un comment dire une bonne une bonne réponse à, à tes préoccupations. Et, mm -hmm. euh, et, et à quel moment tu as commencé à faire de la pâtisserie en tant que euh, en tant que euh, euh, domaine artistique dans lequel tu te vois évoluer comme professionnel? Est-ce que ça a été au même moment ou bien ça fait déjà longtemps que tu faisais des gâteaux Non, ce n'était pas, pas au même moment. En fait, je commençais déjà comme traiteur brésilien. D'accord. Mmh. Euh, pour, pour tout début, c'était pas du tout encore sur les, sur les gâteaux, à savoir qu'en en, en 2009, euh, je me suis lancée en tant que traiteur brésilien. Mm -hmm. euh, car j'avais aussi un diplôme au Brésil euh, de gastronomie. D'accord. Mm -hmm. euh, donc je voulais amener ici un petit peu de la couture de mon pays, mm -hmm. et même ça, ça, sachant que c'était serait difficile parce que euh, les Français ne connaissaient pas trop. Donc, euh, et, et ça, je me suis approchée plus de la communauté brésilienne. D'accord. Mmh. Donc, euh, je me suis euh, inscrite à, à, à la chambre de commerce en tant que traiteur brésilien. Au départ, hein. tout ça, ça commence de là, en fait. Euh, en fait, mon fils avait était tout petit encore et pour moi, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué au départ parce qu'il était petit en tant que traiteur, il fallait rester euh, jusqu'au tard et c'est là que j'ai décidé de m'éloigner et euh, rester qu'avec la pâtisserie. Euh... Et aussi savoir que au départ que je commençais dans la pâtisserie, je ne savais pas du tout qu'il fallait avoir un diplôme de pâtisserie. Oui. Euh, le, CAP, euh, le CAP fallait enseigner. C'était inconnu pour moi. Mm -hmm. Au Brésil, n'a pas besoin de ça. Euh, on n'a pas bon, besoin d'avoir un diplôme pour en faire euh, les gâteaux. Euh, il faut juste avoir les connaissances basiques au niveau tout ce qui est hygiène, une norme sanitaire. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Mm -hmm. euh, et, et C'était compliqué parce que j'habitais euh, dans un appartement à l'époque euh, et je me suis dit, si je ne pourrais pas du tout faire les gâteaux, c'est et là, je suis mis avec un, un traiteur français, euh, mm -hmm. qui aussi était dans le milieu brésilien aussi, d'ailleurs aussi connu comme ça aussi, à l'époque, qui avait un grand labo. Mm -hmm. Et il m'a proposé, si je voulais rester avec lui, qu'on pourrait faire de ce son. C'est là que, que j'ai démarré, en fait. Donc, si je comprends bien, tu as rencontré un, un traiteur c'est mm à -hmm. un grand laboratoire qui t'a demandé si vous pouviez faire des échanges c'est à dire que voilà. toi tu allais t'occuper de la partie gâteau tu ouais. et lui il allait continuer le salé exactement le salé d'accord ok bah très bon deal <rire> voilà exactement non c'était très bien pour moi j'ai resté quatre ans quatre ans mm -hmm. voilà euh, quatre ans s'est passé j'ai resté avec lui pendant quatre ans Mm -hmm. Il y en a, pendant ce temps, j'ai décidé de, de voir comment je pourrais valider euh, euh, mon expérience. Et là, je ne suis pas allée faire, que je regrette d'ailleurs, c'est ce que je ne pourrais pas aujourd'hui c'était le cas, au lieu de faire un, un CAP, j'ai décidé de valider mes acquis. Oui, oui, oui, exactement. On peut faire ça si on a déjà trois ans d'expérience. On peut faire une validation des acquis euh, d'expérience. Et donc, Exactement. on peut euh, avoir l'équivalent du diplôme sans forcément faire de la théorique, technique. Donc, euh, je ne suis pas partie euh, sur euh, le CAP, mm -hmm. mais je suis partie euh, en, en guillemets, achant que c'était plus facile. Mm -hmm. euh, validation des acquis, ce qui n'était pas du tout facile, c'était très compliqué du tout facile, très compliqué. Et pourquoi tu, pourquoi si c'était à refaire, tu referais le CAP? Ah, serait plus facile. Oui, surtout que des choses, comme je peux t'expliquer, c'est plus complète. C'est en termes de connaissances techniques, qui après, il fallait que moi je me débrouille toute seule avec les livres pour apprendre. Oui. Et quand on, va, quand on passe sur le CAP, c'est un autre monde, c'est une autre chose. Il n'y a rien à voir. Ah, je, je, je, je, franchement, je, je, je déconseille. que j'avais fait, je déconseille. Je préfère plutôt dire aux gens, formez-vous. Allez est... faire le CAP, pas de série. En fait, je le dis souvent sur ma chaîne, euh, le CAP, c'est obligatoire. En tout cas, en France, le CAP est obligatoire. Mais si on n'est pas en France et qu'on est dans un pays où on n'est pas obligé d'avoir un diplôme français, parce qu'on n'est pas français quand on est à l'étranger, on peut néanmoins, euh, comment dire, acquérir cette connaissance-là, car je trouve qu'elle qu donne des, des super bases, en tout cas dans mmh. la pâtisserie avec toutes les formes de crème, de, de pâte, de, mmh. de, de, de, de chocolat, enfin, on travaille tellement de techniques différentes qu'en fait ça donne un, un bagage énorme tout pour parfait. faire plein de choses et pouvoir faire, à, laisser libre cours à sa créativité. Et c'est important d'avoir des bases, et je trouve que ça donne de, de super bases, en tout cas, le, la formation mmh. du CAP. Mmh. Mmh. Exactement, c'est pour okay. ça que, par exemple, même avec mes élèves, euh, je conseille absolument qu'ils passent le CAP. C'est très important, c'est très très très important, c'est précieux, c'est des connaissances qu'on n'en va pas avoir euh, si on passe, euh, si on fait, un, un, même si on a la connaissance pratique, mm -hmm. on a besoin du reste. On Exactement. Et, euh, et dis-moi du coup, donc là, on, on sait que on, on a un petit peu le schéma de, de comment tu es entré dans le design, comment tu, euh, tu as eu cette envie d'indépendance et dans ce cas, tu t'es lancé. Est-ce que tu as immatriculé tout de suite ton entreprise ou euh, tu as d'abord attendu quelques années, euh, le temps d'avoir des clients Comment ça s'est passé au niveau euh, euh, stratégique, etc. Je m'y mis tout de suite en tant que auto-entrepreneur. Je n'ai pas trop réfléchi, j'avais contacté à l'époque un service, service des cabinets spécialisé pour l'ouverture des entreprises car je ne connaissais pas trop tous les systèmes, la loi française, etc., mais je ne voulais pas faire des gâteaux blancs. Mm -hmm. Euh, donc, je m'y suis mis en tant qu'autotoplono tout de suite. Je n'ai pas, soit la première fois quand j'étais traiteur, soit après quand j'ai laissé le traiteur, je n'ai jamais fait blague. J'ai toujours été euh, déclarée. Déclarée. Et euh, est-ce que tu n'as pas eu peur de, te, de déclarer l'entreprise Non. Non parce que elle est... les charges, euh, les impôts, euh, l'Ursaf, enfin, toutes ces choses et toutes ces paperasses qui peuvent freiner beaucoup de choses. Ça t'a pas fait peur non. non, non, la peur en fait, la peur je n'avais pas du tout. fait ton projet, tu es l'avais à fond et <rire> c'est trop de ça parce que la peur je n'avais pas du tout. Bon, à savoir que aussi dans mon parcours, je viens d'une famille de commerçants. Ah, euh, ça, est, ça aide. Hein. voilà. Ça vachement. <rire> Donc, mon père était commerçant toute sa vie, Donc, sauf ma mère qui était prof d'histoire à l'université, mais euh, mon grand-père, ma grand-mère, mon père étaient tous des commerçants. Donc, en fait, je, je suis née dans une famille qui était dans le commerce. Donc, la peur d'ouvrir une entreprise, je n'avais pas. Disons que... Euh, j'étais peut-être liée dans un monde inconnu parce que j'étais dans un pays que ce n'était pas le meilleur oui. mmh. par rapport aux démarches à faire mais je n'avais pas peur de m'y lancer ok, ça c'est une chance parce qu'il y a ah. beaucoup de personnes qui ont cette peur-là quand ils n'ont pas du tout eu de personnes entrepreneurs dans leur famille et que c'est un monde complètement euh, nouveau pour eux ils peuvent avoir beaucoup de peur et se freiner parce qu'ils bah, ont peur de l'inconnu et Mmh. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Et du coup, euh, bah, et quand tu t'es lancé, comment tu as eu l'idée du nom, nom de l'entreprise, le euh, statut juridique, pourquoi est-ce que tu as pris micro-entrepreneur, pourquoi tu n'as pas fait euh, une URL euh, ou je ne sais pas quoi, euh, le, le logo, enfin, le, voilà. comment tu t'es lancé au niveau euh, pour te rendre visible en fait Alors, l'annonce, je voulais quelque chose qui euh... Euh, Qui soit déjà euh, mes initiales, c'est-à-dire que ça euh, qu qu a un rapport avec ma personne déjà. Mm -hmm. Donc, euh, Wild Cake, ça, ça, ça, c'est le, le début de, de mon prénom, Valeska. Euh, euh, et puis, Cake, euh, parce que je trouvais que si j'allais mettre en français. Euh, euh, val ça ne pas du tout la même chose. Il ouais. euh, y avait cette... Il euh, cake, euh, même si les gens pensent que pourquoi je choisis un en, en anglais, euh, euh, ça s'y marié très bien avec... OK. Et, euh, et, comme, et pourquoi tu voulais que ça représente ta personne? C'est quand même déjà, assez très précis, je trouve, comme... Euh, comme euh, volonté de, de, de ce qu'on veut, en fait, de ce, tu savais vraiment ce que tu voulais, mais euh, bah, comment tu as su que tu voulais que ça faire ta personne Pourquoi pas un nom, tiers ou bien euh, quelque chose d'autre ah, Peut-être parce que ça vient déjà depuis très longtemps euh, et que je voulais en fait quelque chose qui, qui, qui a mon, on dire mon On peut dire, mon emprunte, on peut dire ça euh, quelque chose qui a ma signature. Euh, mm -hmm. Je pense que c'était plus ça. Mm -hmm. euh, qui, voilà, qui est ma signature. Mm -hmm. euh, donc, euh, vous savez que le choix de nom, c'est très important. Euh, très, très important même. C'est bien de parler de ça parce que, en fait, le choix de nom, c'est très marketing. Mm -hmm. Et euh, au départ, ce n'est pas par rapport au marketing que je pensais. Je n'avais pas encore toutes ces connaissances liées au marketing, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur, plutôt commencer par mon prénom. Au départ, je pensais mettre pourquoi pas Valeska Cake, euh, et puis je dis c'est trop long les gens ne vont pas du tout retenir donc euh, je voulais quelque chose de plus court et qui ça fasse plutôt euh, je ne sais pas peut-être c'est ça je voulais quelque chose qui fasse plus anglais anglais après, après on, on est d'accord que cake c'est un mot que plein de personnes utilisent, en tout cas aujourd'hui on mmh. dit le wedding cake, on dit le cake design on dit... Mmh. Euh, Enfin, on met cake partout et tout le monde sait ce que ça veut dire un cake. Euh, donc, mmh. bon, peut-être qu'il y a 10 ans, ce pas aussi répandu que aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, cake, c'est courant. On sait, ce on, on sait de quoi on parle et on voit tout de suite que la différence entre ça et un en entremets ou, en framboisier ou un framboisier ou un fraisier. Donc, euh, pour le coup, euh, euh, moi, je trouve que ce n'était pas si mal que ça. Mais du coup, dis-moi, quelles ont été les difficultés quand tu été quelles étaient les plus grosses difficultés pour pouvoir, euh, euh, comment dire, prendre ce chemin que tu arrivais de liberté, euh, gagner ta vie quand même Et, euh, et tu te lances, tu as le laboratoire, tu as l'immatriculation le, de l'entreprise, etc. Comment c'était Alors, les grosses difficultés, d'abord, le début, c'était les matières premières euh, qu'on ne trouvait pas du tout en France. Et donc, c'était très, très compliqué. Euh, aussi pour s'y former, parce qu'on n'avait pas du tout euh, euh, comme moi a aujourd'hui, comme il est aujourd'hui, par exemple, euh, les écoles, euh, les bonnes écoles, euh, des professionnels vraiment capables de, de donner de très bonnes formations. Avant, ils il n'y avait pas. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a quelqu'un qui, qui donne des cours qui sont vraiment... Du, très pro, euh, donc on a de très bonnes références dans ce domaine du cake design et ça, je suis très, très, très contente pour ça, et qui avons certaines difficultés, si on voulait se former, il fallait aller ailleurs, c'est-à-dire moi, perso, je suis, euh, me formé au Brésil, je suis allée faire plusieurs formations au Brésil, je suis allée euh, en Angleterre pour faire, euh, enfin, c'était compliqué, c'était très compliqué cette époque, euh, donc ils sont comptés tout ce qui est les matières premières, parce qu'ici il y avait tout ce qui est lié à la pâtisserie classique française, on ne trouvait pas la pâte à sucre, on ne trouvait pas les disques adaptés, on ne trouvait… enfin, rien. Euh, pour dire que moi-même, je faisais ma propre pâte à sucre. Mm -hmm. Euh, je restais pendant très longtemps utilisant seulement ma marque, cest pour dire moi, je n'ai pas, euh, je pas mis en vente, je mais c'était pas pour euh, mon usage personnel. Donc c'était, mmh. compliqué cette époque, euh, et qui aujourd'hui on a tout, heureusement. On est, on, on est gâté aujourd'hui. On est, après on n'est pas au niveau de de, de l'Angleterre ou des États-Unis, euh, mais on a quand même il y a de quoi faire. Non, aujourd'hui, on, on, on, oui, oui, voilà, oui. aujourd on, on peut dire qu'on n'a on pas encore vraiment euh, des grosses entreprises en France de euh, distribution pour les professionnels, oui. malheureusement. Euh, ça reste encore restreint par rapport à ça. Euh, moi, perso, j'achète très peu ici. Euh, la seule entreprise, j'achète ce qui est dans un seul endroit ici en France, le reste j'achète plutôt à Londres, à Londres, mm -hmm. aux états, états unis Brésil. Mm -hmm. euh, le Brésil c'est plus compliqué parce qu'il faut que ce soit avec les normes européennes, donc en fait beaucoup de produits on ne peut pas mener. Ouais, ouais. Euh, tout ce qui est alimentaire, au hein, niveau colorant, euh, on ne peut pas parce qu'il faut qu'il qu soit dans les normes européennes ou que c'est tout à fait normal. Oui. Et mais ça fait quand même du coup euh, une question qui me vient euh, pour, pour pour démarrer en tout cas euh, pour, mmh. les, les tout premiers mois la toute première année euh, quel budget euh, tu as, as dû devoir débourser pour pouvoir avoir vraiment ta machine en route. Alors quand j'étais alors c'est bien parlé de ça parce que quand j'étais euh, quand j'étais avec pendant mes quatre ans, mes premiers quatre ans que j'étais euh, euh, partager un labo avec le, avec le traiteur, euh, disons que à ce moment-là, je n'avais pas vraiment un gros loyer à payer. Mmh. Oui. Donc, euh, c'était quelque chose de moi. Euh, je ne payais pas non plus l'électricité. Mmh. J'avais juste une assurance, une assurance personnelle pour moi. Mmh. Ouais, je ne payais pas du tout l'assurance de, de, de, mmh. de l'hôtel. Euh, je n'avais pas non plus euh, un, un véhicule frigorifique. Mmh. Euh, oui. Donc, c'était beaucoup moins de dépenses. Mais euh, il fallait, en fait, calculer toutes mes autres dépenses. C'est-à-dire, par exemple, euh, pour aller euh, me déplacer euh, chez lui, fallait, euh, oui. j'habitais euh, à Saint-Germain, il euh, fallait que j'aille dans le 92, que c'était le labo. Oui. Donc, en fait, comme disait le, le comptable, il fallait que euh, vous calculiez tout ça, tous vos parcours que vous faites tous les jours, et aussi votre matière première. Matière première, oui. Donc, euh, et ça, il fallait calculer même, même, <rire> comment dire, un petit, euh, non seulement hein, le disque qu'on met euh, pour séparer les étages, mais aussi les pics. Oui, bien sûr. il faut, il faut ah. oui. Ouais. Bon, là, ça, ça, moi, ça me semble très évident, mais c'est sûr que quand on se lance, ce n'est pas évident du tout. Non. Euh, parce qu'on est plutôt, en fait, euh, quand on quitte une passion, on est dans la générosité à l'outrance. Et en, généralement, on prend tout en charge quand on fait un gâteau pour sa famille, ses amis. Mmh. Et quand on veut se lancer, on n'a pas l'état d'esprit. de se dire qu'en fait, je n'ai pas à dépenser un centime pour le client. Mm -hmm. C'est le client qui doit donner l'argent pour que moi Exactement, je lui rende un service, mais je n'ai pas à dépenser un service. Exactement, certain, ce n'est pas une seconde de mon temps pour le client parce que c'est lui qui vient me chercher et c'est lui mm -hmm. qui a besoin de mon temps, de mon savoir-faire pour avoir un service. Mm -hmm. et, et ça, euh, bien évidemment, on compte tout. tout. Ouais. Mm -hmm. C'est vrai qu'à savoir que dans ce métier, c'est très difficile parfois parce que pourquoi les gens rencontrent le comme rencontre des difficultés de faire euh, les tarifs sur ce genre de métier, parce que ce genre de métier, ce n'est pas un simple gâteau, hein, ce n'est pas un simple fésier qu'on va être là-bas et faire. Hein, ce n'est pas le même monde. Euh, on dépense non seulement du matériel, mais il y a aussi notre temps. Euh, ici, on allait vraiment mettre notre temps passé, Personne n'a l'acheteré ce gâteau-là, parce que euh, c'est un temps qu'on va consacrer à un gâteau, c est, c est, ça, ça peut aller euh, entre euh, deux heures à trois heures, quatre heures euh, pour, pour, le, pour la décoration, je dis juste pour la déco. Mm -hmm. Tout dépend de chaque décoration, ce gâteau-là, il euh, n'y a pas un prix, on ne peut pas fixer un prix, parce que chaque gâteau c'est différent. Mmh. donc chaque gâteau de décoration qui demande un travail complètement différent l'un de l'autre c'est du sur-mesure Voilà, c'est du sur-mesure mmh. en fait on, on part sur du sur-mesure donc des fois c'est compliqué c'est difficile à, à, à mettre un tarif donc ce que je dis souvent c'est qu'on doit pratiquer le prix en fonction de notre travail en fonction de la décoration, en fonction du temps que vous allez passer. Euh, pas donner un prix à la part, parce que ce gâteau-là, ça ne peut plus donner un prix à la part. Ouais. Euh, c'est des œuvres d'art, c'est de, de, des heures passées. C'est ouais. euh... une œuvre complète, globale. Après, c'est sûr que euh, si on, on arrive à estimer le prix global, on peut ramener le prix à la part pour avoir un emploi, oui. mais Tout on ne parle pas du prix à la part pour avoir le prix glo global, c'est plutôt l'inverse. On mm -hmm. le prix global et après on ramène le prix à la part pour ce client là mm -hmm. c'est un prix à la part qui sera différent du client suivant parce exactement le gâteau. Et euh, vous ouais. savez euh, par exemple là-bas au Brésil différemment d'ici euh, les filles ne travaillent pas depuis le de prix à la part hein. les filles sont euh, les, le gâteau c'est un œuvre d'art mm -hmm. donc c'est le prix du gâteau voilà fait le prix du gâteau point Exactement, et en fait, on est habitué à ça, donc c'est un autre, ça, ça savoir que notre gâteau de base, c'est ce gâteau-là chez nous, mais il n'existe pas un autre. Après, je pense qu'on est, euh, en tout cas en France, euh, ou en francophonie du moins, on est encore en train de, de faire ça, entrer dans les mœurs, dans les habitudes, c'est tout nouveau, mais ça va arriver comme tout autre domaine. Euh, tout autre domaine, domaine qui vient généralement d'ailleurs, au bout de 10 ans, 20 ans, ça devient énorme et, et les gens s'habituent. Donc, c'est pourquoi, en tout cas, euh, il faut être persévérant et, mmh. être, et être conscient de, de l'état du marché français. Mmh, français D'accord. Mmh. Oui. Donc, euh, en tout cas, merci pour ça. Et, euh, et l'autre question, donc, gros, si tu avais une erreur euh, à éviter, à, à confier à quelqu'un par rapport à tes débuts, tu nous as parlé de, de la formation du CAP, euh, est-ce qu'il y a autre chose aussi euh, que tu, comme erreur du début, voilà, les erreurs de, de débutant Les prix. Les prix, bah ça c'est tout le monde y passe. <rire> Sauf ceux qui se sont formés bien évidemment. <rire> ah bon. On n'est pas tous obligés d'y passer, mais on est pris. Les tarifs c'est une chose que... C'est mes erreurs du passé, pas savoir donner un prix, mm -hmm. pas savoir donner un prix d'un gâteau et euh, quel que, que, que était d'autre, c'était par exemple, ne pas prendre des comptes. Ah oui, pas d'accord, pas... ça fait des, des mésaventures ça. Ouais, pas... oh, heureusement que... Grâce à Dieu que j'ai eu des gens qui étaient honnêtes, des gens formidables, mes clients, qui sont des clients qui restaient avec moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Euh, mais les effet. Les c'était compliqué. Oui, je, je, je, des fois, je ne prenais même pas des acomptes. Les gens m'appelaient. Euh, euh, ou, ou sinon, euh, le, le dernier euh, paiement prend le jour, il part chèque. <rire> oui en effet euh, c'est vrai que c'est important de, de... Bon, si j'ai eu, eu toutes ces choses là et à un moment donné euh, il faut, on arrive à se dire qu'on ne peut plus euh, fonctionner comme ça on perd du temps, on perd de, de l'argent et euh, il faut en fait tout comment dire, tout formater avoir un vrai process quoi, et que les gens soient informés avant de commander tel moment, il, il se passe il y a la compte, il y a le, le pourcentage et si on, a, on mmh. ne pas pas l'état on ne part pas avec le gâteau Mmh. Euh, vraiment être euh, et avoir des, un cadre qu'on donne aux clients et des, des clients des fois ils apprécient d'avoir des cadres. En tout cas ça discipline tout le monde, mmh. ça discipline nous, ça la discipline eux et tout le monde euh, bah, tout le monde accepte et puis ça roule. Mais il faut avoir le courage de le dire mais tant qu'on n'a pas mis ça en place, euh, mmh. dans son process, c'est compliqué, on c est hésitant mais comme fois que c'est mis, ça roule en fait. Et les gens finalement ils, ils, ils, ils marchent et ils suivent ce qu'on leur demande de faire. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, c'est des erreurs qu'on fait au départ. Hein. On n'a pas non plus, eh, eh, comment dire, prendre plus de soin de, de l'image, c'est-à-dire, eh, comme je peux expliquer, eh, faire des publications, eh, eh, faire plus de publicité. C'est des erreurs que j'avais faites. La communication, euh, quoi, le marketing. Voilà, exactement. Ouais. exactement je, je, je, je au départ, je ne faisais pas du tout ça. Bon. Euh, donc, je pensais qu'il y a bossé. Ouais. Euh, en fait, pour moi, l'important, c'était voilà faire mes gâteaux, faire mes, mes clients, mais je ne prenais pas du tout le soin du reste. Mm -hmm. Et, au et aujourd'hui, je sens que je... je vais faire une erreur par rapport à ça, parce que faire la publicité, c'est très important, euh, parce que nous amène aussi euh, des visibilités, nous amène aussi euh, de rencontrer d'autres clients, euh, être plus vu. La visibilité, c'est ça, c'est le. Donc, euh, ouais. et ça, c'est euh, ça, c'est des erreurs que euh, que j'avais faites, si je lui mets en aujourd'hui, je ne ferai plus. Oui. En tout cas, euh... c'est une c'est une, une mine d'or pour ceux qui écoutent, en tout cas et euh, de savoir que voilà des choses qu'il ne faut pas répéter, parce que le but de ce type d'échange, c'est aussi de pouvoir se dire que si on a des gens qui sont passés par là avant nous, euh, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas euh, comment dire, ce bagage pour aller encore plus vite, aller encore plus loin mmh. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est sûr qu'en plus, avec notre monde d'aujourd'hui hyper connecté, euh, pour être visible, c'est important. On peut avoir le meilleur mmh. gâteau du monde. Les gâteaux c'est magnifique du monde, mais Exactement. si personne ne vous connaît, vous allez les manger vous-même vos gâteaux. Exactement. Ah. Très mariant. Aujourd'hui, l'Internet, euh, c'est très important, c'est très très très important, euh, plus qu'avant. Et euh, le site Internet, est-ce que tu en as eu un tout de suite? Hum? Est-ce que tu as eu un site Internet tout de suite? Un site non. Internet? non, non. J'avais un blog. <rire> c'est moi-même qui a créé <rire> quelque chose de très basique, très simple. ou' <rire> départ c'est Donc, euh, je n'avais pas du tout un site. C'est vrai que le jour où j'ai eu mon site internet, j'étais très contente, mais malheureusement, ça a été fait par quelqu'un qui n'avait pas du tout euh, de connaissances euh, à niveau... Euh, suffisant. Mmh. Voilà, suffisant. Donc, mon mon site a resté, euh, même en ligne, mais inconnu pendant euh, trois ans. Wow. Mmh. Ouais. Et en fait, les gens passent... Mon blog était plus développé que mon, mon site. Mmh. Euh, par mon blog, j'étais... Euh, ah, mon blog m'a permis d'être connu en fait. Mmh. C'est mon blog, en fait, qui m'a permis, euh, je peux dire, de gagner ma vie. Mmh parce que ma clientèle venait par mon blog. Euh, après, euh, il y a eu euh, Facebook, euh, euh, voilà, mais, euh, bon, sans compter les moussourailles. Les moussourailles, oui, c'est aussi important. C'est très important. C'est hein. une vraie carte de visite. Je peux dire que <rire> si vos clients sont satisfaits, euh, ils vont parler de vous à ses courage. donc ça, ça aussi c'est très très important, c'est une chose à n'a pas du tout négligé. Dis-moi Valestia, à quel moment est-ce que tu as, as commencé à vivre de ta passion? Après combien de temps, de, combien de temps après le démarrage? Ah. Après il y a quand même eu beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'apprentissage de, de, de, de, de, parfois même. Qui font, qui, qui font perdre du temps aussi dans deux ans dans... que pour, pour me dire vraiment euh, que j'ai pu vivre mmh. ma passion, j'ai pris quand même, c'était après trois ans. Après trois ans. Mmh. Ouais. Euh, à savoir qu'après, euh, pour, pour avoir euh, mon labo que j'ai, euh, voilà, donc euh, c'était un autre parcours, hein. en fait, euh, quand j'ai quitté euh, le traiteur pour vivre, santé. moi mm -hmm. toute seule, mm -hmm. c'était bizarre. Mais comment, à quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, euh, je peux partir de, de, de chez le traiteur avec, où je ne payais presque, je ne payais pas d'excès, je ne payais pas euh, quoi d'autre, de, de, de, de, de, de charges, je ne payais pas mm -hmm. d'assurance, de, de, du local en tout cas, tout ça Mm -hmm. Il quand même des frais très très réduits, à quel moment tu t'es dit, ok, bah, je peux quitter de là pour pouvoir prendre mon propre local et avoir mon propre aménagement avec tout le matériel qui, euh, qui s'est déjà avec. Quand, quand j'ai m'aperçu que j'avais déjà une très bonne base, une très bonne clientèle mm -hmm. et, euh, et que j'avais euh, un apport suffisamment pour marcher, voilà, pour, comment dire, marcher toute seule. Ok. En gros, tu as, tu, en gros, le chiffre d'affaires pouvait te permettre non seulement euh, de, de mmh. pouvoir payer le loyer du oui. local et Exactement. aussi avec une trésorerie, en gros, d'épargne, mmh. mmh. qui mmh. pouvait te permettre d'acheter le matériel. Mmh. Mmh. Mmh. À savoir que je n'avais rien. Hein? <rire> je suis là-bas, j'avais tout. Donc en fait, je la seule chose que chez le traiteur, hein, que j'ai partagé, que j'ai amené à l'époque, c'était mon four. Oui. <rire> parce que lui, il n'avait pas du tout les fous pas de série. Hein. Donc, euh, j'avais amené mon four qui venait juste d'acheter, mais je n'avais pas la place parce qu'il était très grand. Mm -hmm. euh, et, euh, mais le reste, bon, c'était une petite chose. Hein. Les, les mules, c'est une chose, bien sûr, j'avais acheté un petit. Petit à petit euh, mm -hmm. parce que lui il ne travaillait pas avec euh, la pâtisserie euh, et donc euh, mais il euh, fallait tout acheter. Il ouais. fallait euh, monter un labo euh, par réparti de zéro. Et ça, ça, ça, ça fait un budget de combien tout ça de partir de zéro à aménager un labo complètement? en fait euh, ça m'a coûté euh, au total euh, entre euh, travaux travaux et aménagements à l'époque. Mm -hmm. euh, je te parle de... Ça fait huit ans que je suis... Euh, ça fait environ huit ans hein, que je suis euh, voilà. ouais. avec mon labo. Euh, donc, euh, 35 000 euros à l'époque. 35 000 euros pour la, de... et les travaux. Ouais. pour acheter le, les choses en ce ciel, hein, c'est-à-dire aménager euh, avec les normes qui étaient euh, oui. euh, composées par la chambre de métier. Il euh, fallait que je paye aussi euh, la chambre de métier pour 200 euros pour venir euh, bien, hein, faire l'inspection pour voir que tout était OK pour mon labo. Euh, et voilà, c'était 35 000 euh, avec euh, travaux et aménagements. C'est combien de mètres carrés ton local le, le J'ai 30 mètres carrés. 30 mètres carrés, ok. Et ça va, c'est suffisant Bon, disons que je, <rire> <Bon>, je <rire> vais... Il, il y a 8 ans, c'est suffisant. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant, je suis trop petite. <rire> à l Même à l'époque, je trouvais trop petite. Euh, Parce que là-bas où j'étais, c'était 100 mètres carrés. Donc, oh, je, ben... je me sentais perdue dans mon labo. Je, je ne savais plus je, il y avait... Le... C'était compliqué à départ parce que je me, je me sentais perdue. Parce que j'étais C'était quatre ans habituée avec un espace de 100 mètres carrés. Donc, il euh, a tu te dis, euh, bon, là, il y a trop, mais qui te doit mettre ton matos et qui te doit. Qui te doit avec... euh, au départ, c'était compliqué, mais après, euh, oui. après ça, ça, ça allait. Et, oh, moi, je, je me sentais très heureuse. Je rentrais avec la joie en savoir que c'était à moi. Oui, c'est sûr que. Et ça, ça donne aussi plus d'assurance, je pense, de se dire que ah, oui. euh, oui. bon, bon Oui dans sa démarche d'aller de, chercher des clients, ce genre de choses. Exactement. Et qui, en fait, pour tout, pour, pour, pour venir à cette histoire-là du client, à savoir qu'en fait, lui, il avait des gros, gros clients. Et donc, euh, je faisais des gâteaux pour tous ces gens, mais je ne connaissais personne. Mmh. Euh, donc, j'étais un petit peu euh, cachée derrière. Oui. Et c'est vrai que je voulais autant être mise en avant que je mm -hmm. restais quatre ans que je n'étais pas du tout mise en avant. Mm -hmm. euh, donc, ça pour moi c'était un petit peu difficile. Mm -hmm. Parce oui. que les gens mangeaient les gâteaux. Je ne savais pas que c'était euh, toi qui l'avais fait. Non, ça ne savais pas que du coup, coup quand tu es partie, ces clients-là, tu les as perdus Entre guillemets, certains, ah. je, certains euh, je, je restais avec. Euh, D'autre part, bah, ceux qui étaient des grosses sociétés, par exemple, parce que lui il bossait avec des gros groupes, hein. euh, euh, et donc c'est là non, parce qu'il ne me connaissait pas. Oui. Euh, mais euh, les autres, c'était certains particuliers euh, qu'il bossait aussi avec, ceux-là ils sont partis avec moi, et d'ailleurs sont mes clients jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, sont restés avec moi. Ces clients que j'avais faits à l'époque, certains restent avec moi. Ils sont restés toujours avec moi. D'autres, non. Euh, mais, euh, grâce à Dieu, j'ai une clientèle laquelle, euh, qui s'est restée solide. Ouais. Euh, et qui, qui, même au jour d'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui, sont toujours... Euh, me sollicite tout le temps. Ça, c'est. Euh, ça, ça veut dire qu'ils ont trouvé leur bonheur. <rire> oui, je pense. Exactement. Et, euh, et du coup, moi, j'ai une autre question euh, qui va peut-être intéresser aussi nos, nos abonnés, qui est, qui est souvent posée. Euh, pour pouvoir vivre de ta passion, tu as dû augmenter tes prix à un moment donné, j'imagine. Donc, tu es parti de quel prix et à partir de et quel prix tu as fixé pour pouvoir te dire, OK, ce prix-là me permet de pouvoir. Euh, euh, vendre des gâteaux euh, avec des bénéfices qui pourront supporter mes charges fixes Alors, et variables. Hum. Alors, quand je commençais, euh, je commençais euh, mes gâteaux, je faisais euh, voilà, le prix d'un fraisier. C'était le prix de 4 euros, euh, 4 euros sans contre la part, hein. Un peu près, c'était le prix du fraisier parce que hum, je ne voilà. savais pas trop comment m'y comment dirais-je, je ne savais pas trop comment mettre les prix mm -hmm. euh, dans mon départ. Et puis, euh, petit à petit, je commençais à voir que je ne pourrais pas vendre un gâteau comme ça, artistique, à prix un prix d'un fraisier. On est d'accord. Euh... Oui, je le dis tout le temps, mais c'est... Voilà, je ne pouvais pas, c'était impossible. Euh, comment j'allais payer mon loyer avec un prix pareil? Euh, donc, euh, comment j'allais même payer les, les, la pâte à sucre, les matières premières, qui c'est assez à prix élevé? Euh, et donc, ça passait de ces prix-là, quand je décidé de mettre, par exemple, pour les wind cakes, j'ai décidé de mettre à 8 euros la part. Mmh. Et les gâteaux euh, anniversaire classique, mmh. je l'avais euh, proposé au départ à 6,50 euros. Mmh. Et donc, et en fonction de la décoration, tout c'était en fonction de la décoration. Mmh. Plus il y avait de modelage euh, qui, moi je dis une chose, euh, on ne peut pas... Mettre un prix d'un gâteau qui a euh, des modélages de fleurs à la part. Pourquoi? On reste, moi, moi, personnellement, moi je fais le prix à la part du gâteau, mais euh, s'il y a les roses, s'il y a des modélages à faire, ça, c'est un prix à part. Je ne peux pas mettre du prix à la part à partir du moment qu'il y a les roses, à partir du moment qu'il y a euh, une figurine à faire. Euh, pourquoi Parce que euh, pour faire une rose, c'est une heure de temps. Voilà. Donc, euh, on doit compter ce temps passé. On doit compter la matière qu'on avait utilisée pour faire ces fleurs-là. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas mettre sur un d'un gâteau à la part. Mm -hmm. On doit penser qu'il a c'est un travail qu'on avait fait à part pour compléter ce gâteau. Voilà. Et donc, 8 euh, oui, euros la part d'un gâteau, ne veut pas dire que oui oraux, c'est compris un ours qui est posé. Ouais. Une rose qui est posée. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Ça, c'est impossible. Donc, c est, c est, c est, euh, ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Euh, mm -hmm. Au départ, quand j'ai commencé, je n'avais pas un, un, un, un euh, de charge fixe. Oui, yeah, des charges fixe. Et, et non plus, je ne savais pas du tout euh, faire le calcul de mes achats, de mes dépenses, etc. Hein? Faire, faire un petit peu, un, un, un, un planifier oui, ouais. tout ce qui est euh, dépenses. Voilà la trésorerie voilà, bah, je ne savais pas faire ça exactement le bah, euh. business plan tes charges de fiches invariables son, mmh. son, son taux de rentabilité sa mmh. euh, marge toutes ces choses là important pouvoir avancer les yeux ouverts et non pas les yeux fermés exactement voilà. ouais, ouais. Ça, c'est très, très important, Sinon, vous allez bosser pour rien. C'est-à-dire que vous allez bosser, mais vous n'allez pas voir l'argent rentrer. J'aime ce que je fais. Je suis passionnée. Je fais par passion. Je ne fais pas par l'argent. Parce que si c'était pour l'argent, je ne serais plus là. Euh, donc, je fais par passion. Mais il faut qu'on gagne notre vie aussi. On ne peut pas faire une chose par passion et ne pas gagner notre vie. On doit gagner notre vie. On fait, par amour, mais aussi on doit vivre de cet amour, n'existe pas en bosser sans avoir l'argent. Oui, tout à fait, tu, là tu dis tout, donc, euh, mais c'est important de, de l'entendre et, et je pense que le fait qu'on entende ce genre de message, ça donne aussi euh, de la force euh, d'y mm -hmm. croire et d'oser aller, euh, euh, oser mettre ça en exécution. Mmh. donc en tout cas merci beaucoup pour ce que tu nous partages là j'espère que les abonnés vont apprécier bah, j'espère aussi tous ceux qui, se, qui veulent se lancer bien qui sont déjà lancés mais euh, qui n'arrivent pas à vivre de cette passion qui en a beaucoup à cause du prix ils se disent qu'en fait quand ils vont augmenter le prix ils n'auront plus de clients quand ils ne vont pas vouloir payer des gâteaux à 8 euros la part ou plus s'il y a des fleurs ou il y a des décorations alors ils ne pourront plus vendre ils n'ont plus de clients ils vont mourir c'est un petit peu mmh. C'est un petit peu ça le. le, le... Oui, c'est ça qu'il pense, mais c'est faux. Le client qui respecte ton travail, le, le client qui aime ce que tu fais, parce que tu apportes non seulement le côté artistique parlant, mais d'un bon travail. Le travail est là, ça commence déjà de la génoise qui, qui on va faire, de la simple génoise qui va faire, à le reste. Donc. Euh, si vous utilisez des bons produits, si vous faites de la bonne pâtisserie, ces clients-là qui vous respectent, qui c'est vraiment votre client, ne non, va non, vous lâcher pas. Mais celui que voit qui voit qu'il le prix, ce n'est pas votre client. Je dis souvent, je dis souvent à, à, à, à mes élèves, euh, euh, le client qui vous respecte va rester avec vous. Mais ceux qui viennent, ça pour le prix, laissez-le, ce n'est pas votre client. Exactement. Et euh, du coup, comment on fait pour avoir des clients qui nous respectent, qui viennent pour nous, pour notre marque, pour nos gâteaux, pour notre savoir-faire, et pas simplement pour le prix? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi euh, ta marque à toi, Valécia, le fait que ta personne, ta façon de… de, de, de, de, de, de de comment dire, d'être avec ces clients-là, qu'est-ce qui fait qu'ils vont te respecter ton, respecter ton travail alors qu'il y a d'autres qui ne respectent pas du tout le travail? Bon, d'abord, je, je, je dis souvent qu'il faut, faut respecter soi-même. Euh, c'est la première chose que, que, que, que je pense. C'est d'abord, euh, c'est respecter soi-même, respecter son travail. Et respecter soi-même, respecter son travail, c'est quoi? C'est déjà euh, euh, s'imposer. Euh, on n'accepte pas qu'un client vienne imposer notre travail à nous, c'est nous qui imposons. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Euh, par exemple, quand un client euh, vient, il, il vous dit, euh, euh, vous avez une carte. Déjà, il faut, faut déjà avoir, hein, sachant que avant de, de, de, de mettre, euh, je sais faire des gâteaux, il euh, faut déjà planifier votre carte de saveur ça c'est très important donc qu'est ce que je qu -ce que on, on, pourquoi parce que vous n'êtes pas obligé à faire euh, qu'un client vous dit du frère vous dites si le client vous dit euh, euh, je veux je dis n'importe donner un exemple euh, sur ma carte imaginons qu'il n'aurait pas du tout euh, tout ce qui est euh, euh, fruit exotique mais le client il veut le fruit exotique mais sur ma carte je ne vous propose pas euh, donc euh, si vous dans votre carte vous n'avez pas ce genre de parfum voilà ce n'est pas Aller faire ce que les clients veulent que vous fassiez, surtout si vous n'avez pas dans votre cas, c'est parce que vous ne savez pas faire. Mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est déjà avoir le respect pour soi. C'est ça la première chose. Ne pas être une, une serpillère, c'est-à-dire que ce que le client dit, je fais, il m'amène à gauche, je vais à gauche, mm -hmm. droit, je vais à droite, et le prochain, il m'amènera en haut, je vais en haut. Exactement. Pour aller dans tous les sens et ne pas être celui qui euh, conduit. J'aime bien dire, en fait, le client, il est roi dans votre ouais. royaume. Exactement. Les rois, Tout à fait. C'est vous Tout qui faites le royaume. Exactement. Je vous donnez, euh, le titre de roi, mais un royaume que vous avez bien bâti et que vous avez fixé les règles, en fait. Exactement. En fait, c'est vous, en tant que, que, que, que société, qui impose votre règle. Après, c'est le client de voir si, si lui, il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Ouais. Euh, quand on va dans une, dans une pâtisserie, par exemple, boulangerie, on ne demande pas au, au pâtissier de changer de, de farine. Euh, pour nous, il ne va pas faire. Alors, pourquoi c'est ça que j'ai du mal encore à comprendre quand on si, s'y si parle euh, des gâteaux artistiques euh, ce genre de, de, de, de je dirais même des euh, bonnes à tout faire voilà euh, pourquoi je n'arrive pas à comprendre j'ai du mal encore à, à, à comprendre euh, c'est bon de parler ça parce que en fait J ai, j ai, j ai, sur Google, j'ai beaucoup de, de bons commentaires, excellents commentaires. Et bon, malheureusement, j'ai un qui, qui est là, qui c'est la tâche. <rire> il y en a toujours. C est c est en parlons, il y en aura toujours. Hein. Et donc, okay. en fait, le, le, le, il est là, donc ce n'est pas possible de le il va rester là pour toujours. Hein. Ouais. Euh, alors qu'elle est... D'ailleurs, je ne voulais pas tout prendre ce gâteau et, et elle insistait pour, pour que je prenne et puis, à l'époque, j'avais mon assistante qui était avec moi à l'époque et en fait, c'est elle qui a dit « tu fais le gâteau » parce que j'étais blindée de, de, de, de, de mariage pour le week-end et, et en fait, je ne voulais pas du tout prendre ce gâteau-là. C'est la maman de la personne qui a mis le commentaire. Euh, qui euh, insistait, c'était l'anniversaire de sa fille, elle insistait pour ce gâteau-là. Qui, aujourd'hui, je regrette de l'avoir accepté, je ne savais pas dire non. Savoir dire non. Je savais pas dire non, non c'était difficile. Une clé, savoir dire non, c'est... C'était difficile. Hein? C'était difficile pour moi de dire non, je ne savais pas dire non. C'est vrai que mon mari disait souvent, bah, écoute, euh, au bout d'un moment, tu dis non. Mais je ne savais pas d'annonce. il suffisait que les gens venaient ils disaient c'est un gâteau pour ma fille, pour un anniversaire. Ça m'a touché énormément, j'étais très touchée, donc même si j'étais blindée, je prenais. Et là, en fait, depuis que j'ai eu ces mauvais commentaires, je, je, je plus jamais. je changeais radicalement, euh, ça m'a fait un déclic. Uh -huh. euh, et, euh, et en fait, sous le commentaire, elle a dit c'est toujours là. sur le commentaire, elle a dit que je faisais, que je même pas fait de gâteau. Enfin bref, <rire> qu'elle faisait plus, mi qu'elle mieux que moi, qu'elle était batissière. <rire> <rire> enfin, bref, c'est pour dire que faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. non. Voilà. Il faut qu'il. Il faut s'imposer, il ne faut pas laisser le client donner le prix. C'est toi qui dois donner ton prix euh, et c'est toi qui dois faire ta carte de saveur. Ce n'est pas du tout le client qui doit faire sa carte de saveur, c'est toi, toi-même. C'est ce que je dis à, à, à, aux personnes que j'accompagne, puisqu'on fait ça en, dans le, la formation que j'ai faite. Et justement, à un moment donné, je lui dis bah, là, on va commencer à stacker st st st votre carte de saveur. Et la carte de saveur, c'est aussi une façon de donner son empreinte. Quels sont les saveurs que vous voulez proposer Quel voyage gustatif vous voulez proposer à mmh. vos clients euh, Et c'est important, c'est aussi une signature à la carte de saveur. on ne change pas du jour au lendemain parce qu'on doit calculer les prix, euh, mmh. les saisons. Il euh, y a tout ça aussi. Euh, Est-ce qu'on est qu on on a des fournisseurs qu'il faut avec Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, un client il dit Je veux ça, et on va courir aller chercher euh, n'importe quelle marque on va arracher. Euh, on va trouver une recette euh, qu'on va tester en 2, 4, 6, qu'on n'a pas le recul, de pouvoir adapter l'auto dessus, de pouvoir adapter la texture. Parce que chaque recette, c'est aussi un travail derrière. c'est pas oui, juste en oui. pense à Google et on le sait. Non, les recettes, il faut, il faut se les approprier. Et, euh, et en fait, une carte de saveur qui est… Voilà, le client, il pioche dedans. Et s'il veut pouvoir une saveur qui est inédite, déjà, il faut qu'il ait le temps nécessaire. Oui, oui. Et qui met aussi euh, financièrement le coût supplémentaire de créer une recette spécialement pour lui. Mmh. donc euh, mais c'est un extra c'est pas, pas la routine normalement exactement, tout à, fait. tout à fait et je dis une autre chose aussi que c'est très important euh, avant de euh, proposer euh, n'importe quel cerveau client testez à vous faites des tests moi je fais beaucoup de tests dans mon labo euh, je ne teste pas avec les clients je teste euh, avec euh, euh, pour mes, avec mes enfants, avec mon mari, ouais. voilà, euh, mes entourages, mais jamais, jamais, faut tester quoi que ce soit avec un client. Si vous ne savez pas faire certaines décorations, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que c'est votre nom qui c'est en jeu. Donc, pour la garniture, c'est pareil. Si vous, euh, par exemple... Euh, euh, si vous n'avez jamais, par exemple, un truc tout bête, fait un fraisier, ne faites pas un fraisier pour, pour, un, pour un client si vous n'avez jamais fait. Exactement. Donc, tout ça, c'est une chose euh, à mettre en, en, en pratique, mais sérieusement. Parce qu'on joue avec, euh, on est tous les jours avec... Euh, des clients qui mangent nos gâteaux donc il faut faire très attention euh... et, et, en fait c'est euh, en fait c'est jouer avec son nom de marque parce qu'on est une marque et il y a un mauvais commentaire ou bien une mauvaise expérience une mauvaise un expérience partage, ouais. en tâche, en fait, parce que non seulement la personne va pouvoir euh, partager avec les autres parce que mmh. généralement les mauvaises expériences ça, ça va encore plus vite que les bonnes expériences ouais et euh, et faut faire fait en fait à chaque fois qu'on fait un gâteau en train de jouer en fait on joue on joue ça joue sa notoriété on joue son, autorité, on joue, euh, son nom euh, mm -hmm. on joue sa marque et, et c'est vrai que c'est important même si on ne faut pas non plus se, comment dire se traumatiser il va y avoir des expériences qui vont mal se passer c'est la vie en fait c'est juste la vie ça il faut l'accepter mais par contre on fait le son mieux en fait pour éviter cela au maximum et quand on est dans sa zone de confort quand on fait tout pour Comment on dit, faire entrer le plus de choses possible dans sa zone de confort, en les faisant au moins une, deux, trois fois, ça nous donne de l'assurance aussi. Mmh. Et, euh, et, et ça apprend. C'est vrai qu'on apprend beaucoup des erreurs aussi, mais il faut vraiment éviter le, le tout ce qui est pifomètre, tout ce qui est... Moi, une fois, j'ai accepté une commande, juste pour une anecdote, j'ai accepté une commande euh, urgente, en fait. Euh, et je dis, ok, je, je l'ai acceptée, en plus, elle bien, elle était plutôt bien payée. Et, mais par contre, en fait, j ai, j ai, euh, il a fait très chaud. J'ai pas prévu la météo ce, ce moment-là, et moi, le laboratoire n'était pas, il n'avait pas une clim en plein été. Elle marchait pas. Et j'ai prévu une recette. Je vais faire monter une, une crème, une crème, une, une crème fouettée. Je vais faire monter une crème en fait, mais ça ne montait pas à cause de la chaleur, parce que on, en fait, était une, on était dans un jour caniculaire super mmh. chaude dans le, dans le laboratoire, en plus du four qui avait tourné. Mmh. Je n'avais pas pris le temps de me dire, bon, en fait, à cause de la température, j'aurais dû venir plus tôt le matin avant que le soleil ne se lève pour faire monter ma crème, quand tout est encore froid. Enfin, en fait, il fallait une organisation de malade, mais en deux jours, je n'ai pas pris le temps de me dire, je vais aller voir la météo pour savoir si je pourrais faire monter ma, ma, ma crème. C'est un truc mmh. pas dit que ça, parce que non, la pâtisserie c'est de la science, c'est de la chimie, et, euh, et si bon. même la température nous joue des coups, un truc que tu maîtrises bien, bah, ce jour-là, ça ne marche pas parce que il fait trop chaud dans la pièce. Et je ne vais pas aller acheter une clim ou bien, je ne pourrais pas inventer quelque chose. Et, euh, et ça m'a tellement fait euh, la misère ce genre-là. Je me suis dit, oh là là, mais plus jamais les commandes de dernière minute, si je ne vais pas regarder la météo avant.. Enfin, tellement, dans tous les sens, j'ai réfléchi, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, en fait, les commandes de dernière minute, c'est toujours. Euh, en fait, c'est sur la select. Tu joues ton nom, tu joues tout. Ton. Et tu n'as pas le temps de rebondir s'il y a un problème. Mmh. C'est ça le, le truc. Ouais. Donc, pour savoir dire non, même quand le mmh. fait qu'il a l'air alléchant, mmh. non, mais non, parce que si ça se passe mal, je vais, je vais payer plus que ce prix-là, en fait. Exactement. La marque, elle n'a pas de prix. Mmh. Exactement ça. Il pas de prix. En tout cas, merci beaucoup. Et euh, on va bientôt terminer. Une dernière question. Euh, Est-ce que tu, tu as un ou deux conseils clés? à donner à un kit-designer ou une designer ou une de pâtissière ou même, un... peu importe, qui veut se lancer, euh, s'il y a vraiment un, deux ou... une ou deux clés à donner. Alors, bon, comme je dis au départ, aujourd'hui, euh, on a la chance déjà de tous les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir que quand commencé, je commençais, je n'avais pas. Euh, des personnes qui donnent de très bons cours, etc. Ah, des vrais pros euh, avant de s'y lancer, que je vous conseille, formez-vous, c'est la première chose. Et ensuite, euh, les prix, les tarifs. Euh, ne faites pas des tarifs très bas. Pour attirer les clients, c'est une grave erreur. Et euh, qu'est-ce que je pourrais, l'autre conseil que je donnerais euh, Veillez beaucoup pour tout ce qui est euh, le marketing, euh, La communication. Euh, voilà, communication, ça c'est très important, très important. Euh, avant je, je, je n'étais pas du tout euh, et, et, et branchée là-dessus et je vois le temps que j'ai perdu euh, donc euh, pour être comme je dis euh, vu et comme, et, comme, et comme en fait tu avais dit tout à l'heure on peut faire le meilleur gâteau du monde le plus beau, le plus magnifique mais s'il n'est pas vu il n'est pas connu donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très, très important d'être vu. Faites du bon travail, travailler avec des bons produits, des préférences souvent à, à, à, à, à comme je dis, des, des, des produits haut de gamme pour pouvoir mettre euh, vraiment, le, je ne dis même pas de synonyme, c'est vraiment euh, travailler en se disant moi je fais du, du, du haut de gamme parce que ouais. je travaille avec des produits donc. de qualité. Euh, ouais. Donc ça c'est très... très... C'est voilà. un positionnement adopté et, et on sait que moi je, je, je compte pas travailler avec des gens qui veulent vraiment se positionner sur, des, sur une marque haut de gamme et pas sur une marque euh, euh, basique, euh, mmh. lambda parce que c'est compliqué de, de, de, de marketer ce genre de produit, ce genre de, de positionnement. Mmh. Donc euh, c'est euh, si vous faites euh, si vous faites du bon travail, si vous travaillez avec des bons produits, euh, vous aurez les clients. Ne pensez pas que les clients vont fuir parce qu'il y a le prix. Les clients qui fuient le prix, c'est n'était qui c'était pas pour vous. Donc euh, euh, ne soyez pas désespérés. Bien sûr que je sais que premier temps, quand on en silence, qu'est-ce qu'on veut? Vendre, avoir des clients, avoir la clientèle. Ça, c'est normal. Mais euh, ciblez vos clients. Ça, c'est une chose très importante. C'est vraiment cibler vos clients parce qu'un client qui questionne par rapport au prix, il n'est pas votre client. Il n'est pas pour vous. Euh, et euh, bah je pense que c'est les bonnes c les choses que je bah, peux conseiller. Clés, les c'est clés, euh, des clés centrales. Ce n'est pas sorcier, c'est des clés que quand on met vraiment en pratique, mmh. qu'on persévère parce que comme tu dis, ça prend, on veut des clients tout de suite, mais non, euh, si on veut des clients tout de suite, il faut les cibler. Il oui. faut le temps que ça va prendre, mais il mmh. faut cibler ses clients. Et surtout, Fanny, qu'il faut valoriser ce métier. Oui. En fait, il faut valoriser ce métier. Il euh, faut que en fait, le cake design ne soit pas un non-cake design. Pourquoi différencier le cake design de la pâtisserie? Ça n'existe pas. Ça fait partie de la pâtisserie. Mm -hmm. Pourquoi les gens ont de mal à dire qu'un gâteau artistique, en fait, c'est un cake design? Non. Un cake design, c'est le métier cake design, comme c'est la pâtisserie, mmh. c'est normal, c'est la même chose. La seule chose, c'est que, par exemple, une cake design, elle peut faire tout ce qui fait un pâtissier classique. Par contre, le pâtissier classique, il ne peut pas faire Voilà. Donc, et ça, bon, c'est clé ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est ça qui donnera, comment dire, qui va aussi la valeur de, de ce métier parce que tout ce qu'on entend, hier encore, je regardais le, la dernière saison du de meilleur pâtissier et il y avait une quête designeuse aussi dans, le, dans les amatrices, certes, mais, certes, mais mmh. bon, elle a quand même fait énormément de progrès pendant la saison euh, parce qu'elle a commencé à maîtriser les bases de la pâtisserie classique en fait. Et mmh. en étant un cake designer, c'est mettre d'abord les bases dans notre classique, euh, des tartes, des choses-là. Et en plus, il est spécialisé dans les gâteaux créatifs. C'est une spécialisation, ce n'est pas, euh, pas ça ou ça, c'est les deux, mmh. en fait. Mmh. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire passer comme message en disant, soyez des pâtissiers avant d'être des cake designer. Exactement, soyez des pâtissiers avant. That cake mm -hmm. Ça, c'est très important parce que sinon, euh, euh, le client ne va pas du tout euh, assimiler la pâte série et le cake designer, alors qu'ils sont ensemble. Mm -hmm. Voilà, ils ne vont pas assimiler ça et, et, parce qu'ils entendent tellement de mal choses qui parlent, donc, ils ne vont pas du tout faire l'assimilation. Donc, eux, eux pensent que le fait que certaines ne euh, sont pas déclarées, il y a autre chose importante qu'il faut parler. Euh, euh, il ne faut pas faire ce métier au black il faut que vous soyez vraiment à, à part entière avec design il oui, faut, faut, ah faut, faut y croire il faut y aller et, euh, et tester parce que dans tous les cas mmh. Euh, mmh. entreprendre c'est aussi prendre des risques Exactement. En sachant exactement ce qui va arriver. Non, on ne sait pas mm -hmm. ce qui va arriver, mais on est engagé, on, est, on, on ose parce qu'on aime ça. On dit, OK, je prends le risque. Mm -hmm. prendre. Exactement. Donc, faut, faut il ne euh, faut vraiment pas avoir peur. Euh, mais il ne faut pas avoir peur de s'y lancer. Il faut juste faire les choses correctement. Et, et, et brader le prix. Ça va, pas, ça va donner déjà des préjudices à la personne parce qu'elle va travailler pour rien. Exactement. Euh, mais aussi au à métier. tous les autres professionnels. Exactement, au métier. Voilà, au métier, il sera... Regardez, euh, quand on va dans une, les pâtisseries, les pâtisseries, en fait, elles ont chacune, tout dépend euh, du, du, du degré des série euh, mais les prix restent un, un, un, un, pratiquement les mêmes. Mmh. Alors, pourquoi qu'on fait ce... Pourquoi, euh, quand on fait un gâteau artistique, euh, en tant que professionnel, on, on ne peut pas du tout être tous pareils? Je, je, je, je, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que pour moi qui viens d'un pays différent, c'est difficile à comprendre, parce que là-bas au Brésil, les filles S'y base, pratiquement toutes. Au même prix, ouais. euh, va, va voir, temps, pas, de, oui. D'avoir, je ne sais pas, d'avoir des différences, euh, je dis n'importe quoi, quoi, 10 euros près d'une à l'autre, euh, mais il n'y a pas ces grosses différences qu'il y a ici. Mmh. Euh, donc, euh, après, les gens ont tendance à dire que c'est cher. Donc, valoriser ouais. ces métiers, on a besoin de ça. On a besoin de ça, et c'est aussi de la solidarité que de. de... De, de se mettre en termes de professionnel, pas simplement dans le savoir-faire, mais aussi mmh. dans la posture de, de chef d'entreprise. Exactement. De pris au niveau de la compréhension d'un marché, parce que c'est réguler mmh. le marché, de, de s'entendre sur les prix, mais des prix ne mmh. sont pas des prix de level ce sont des prix pour pouvoir vivre de, cette, de ce métier. Exactement. Et, euh, et dans ce cas, on, on, on connaît ces prix, on connaît ces marges avec. Des vraies charges, pas des, des local mmh. dans la maison où on ne paye pas le loyer. Ça, ce n'est pas une réalité. C'est quand mmh. qu on a un local à l'extérieur, on paye mmh. un loyer avec des charges. Là, on est dans une, est dans une situation Exactement. normale et c'est dans ce prix. C'est dans cette situation là qu'on doit fixer un prix. Mmh. C'est comme ça qu'on va aider le marché du key design, en tout cas dans son secteur, dans son pays, Exactement. dans son zone. Ce n'est pas en faisant comme si, ok, bah, si moi, mon laboratoire, il est chez moi, ça me donne un avantage sur les autres dont je peux baisser mes prix. Non mais non, non, vos pas prix pas de comme les autres et, et l'argent que vous avez en plus, gardez-le pour vous. Exactement. Mais ne mettez pas le prix, non, ça n'a pas de sens en Exactement. fait. Exactement. Ce n'est pas le fait que vous faites à la maison, euh, parce que j'entends c'est ça, faire à la maison, ça ne vous dit que vous n'avez pas de charges. vous avez des charges, pareil. Oui. C'est juste que vous n'avez peut-être pas un loyer, mais euh, vous allez acheter la matière première, vous allez payer l'électricité. Il y a votre taux il, temps. <rire> euh, donc, tout ça, il faut prendre en compte. Mm. Si vous êtes auto-entrepreneur, -auto bien entendu, vous n'allez pas du tout euh, prendre, euh, vous n'avez pas besoin de, de prendre un, un, un comptable. Mais à partir du moment que vous êtes euh, en tant que société, vous êtes obligé de payer un comptable. Alors, mm. il y a tout ça. Il mm. ne faut pas non plus négliger euh, ce genre de choses. Euh, ça, c'est très, très, très important hein, par rapport à. Parce que plus. Euh, plus ça va rentrer l'argent, plus vous serez contente, vous serez épanouie oui, oui. de donc... Enfin, tout ça, oui. ça compte, c'est l'épanouissement. Voilà. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris, quand on, qu on est hyper frustré, euh, c'est parce qu'on se rend compte qu'on donne tout son être, sa passion, son mm -hmm. temps, mais il n'y a pas l'argent qui rentre. Exactement. Et, et, et on ne respecte pas ce que tu fais, c'est suçant d'abandonner. Mais quand tu es, es bien payé et que tu vois qu'en fait, tu de des valeurs ça te rajoute des années en plus en fait. Exactement, tout à fait. pour la joie. Tu, mais en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire en fait, euh, euh, que tout travail mérite un salaire et avoir sa récompense. C'est une Évidemment. récompense en fait. Et mm -hmm. de manière, ça joue en fait sur l'état d'esprit, l'état mental, d'être bien payé. Mm -hmm. Mmh, exactement être bien payé, être bien payé. ça c'est ça c'est très important et c'est ça qui tous doit doit mettre en pratique pratique donc moi par contre malheureusement je n'ai pas la chance j'habite dans une maison mais je n'ai pas la chance de voir un labo euh, à côté mon labo est à 22 km de mon lit d'habitation, donc pas du tout là J'aurais bien aimé parce que ça, euh, le coût de, comme je dirais, je, au moins, je n'aurais pas un loyer à payer tout le mois, mais ça n'allait pas du tout mon level, le reste. Hein. Okay. Ça n'allait pas du tout mon lever le reste. Hein. Donc, il faut penser à ça, même si on, on transforme notre garage ou on, crée, on, on va créer un espace dans notre maison, même les prix ne doivent pas être différents de celles qui ont un labo à, je ne sais pas, 20 22 km de distance. Bah, C'est la même chose. Si on fait un business plan, on va se dire quel est le, le loyer mon lequel et ce loyer-là va bah, vous le reverser dans votre loyer qui se prive d'une pièce pour une activité professionnelle. Mm -hmm. C'est au client de payer les frais de l'activité professionnelle, ce n'est pas à votre famille de payer les frais mm -hmm. de l'activité professionnelle. Donc ça n'a pas de sens de faire payer mm -hmm. à sa famille le loyer que l'entreprise mm -hmm. devrait payer en fait. Et, euh, et ça, c'est juste euh, c'est du bon sens, mais ça vient avec de l'information Quand on n'a ouais. pas de formation sur, sur ça, on ne peut même pas s'imaginer. On, non, on ne peut même non. pas s'imaginer. C'est vrai que quand je, je les formations à laquelle moi je propose, au départ, on parle beaucoup de ça, on parle tout ce qui est l'aspect. Euh, voilà, on parle l'aspect juridique, je parle beaucoup de marketing, euh, tarification des gâteaux. Euh, euh, en fait, je, je, je, je parle beaucoup de tout ce qui est lié à des matières premières. Ils s'investir. Et surtout, c'est vrai que tu avais parlé à, concernant le fait de ne pas avoir à, un, une clim, ça, c'est très important. C'est hyper important. Euh, pas du tout négligeable. Dans, là, dans mon labo, j'ai un clim. En fait, j'ai deux clims, en fait, dans mon labo que j'avais pris. Elle est amovible, mais, euh, mais est ça marche très, très, très bien. Mm -hmm. Parce que euh, là-bas, ils n'ont pas du tout permis que j'installe une clim fixe mm -hmm. que, que je voulais, mais le propriétaire n'a pas accepté. Donc, je n'ai pas pu euh, mettre une clim' fixe. J'ai acheté une grande clim' euh, amovible, une que je mets dans une partie, l'autre que je mets dans l'autre partie du mm -hmm. euh, labo. Donc, j'ai total deux. Et euh, ça, c'est hyper important. Euh, et j'ai investi dans un frigorifique, donc, euh, on a... Merci, ouais. Ça, c'est juste une, euh, une mine d'or. Voilà, j'ai investi, euh, ça fait cinq ans en fait que j'avais acheté. Euh, j'avais acheté un, un, un camion frigorifique. Euh, D'ailleurs, je pense que dans la région parisienne, je suis la seule. Euh, donc, il y a tous les... <rire> ma, ma, mon logo, euh, toutes les photos de gâteau estiquées sur le, sur, sur le véhicule. Parce que c'était cette peur, en fait, c'était euh, aussi pour euh, euh, économiser. Parce qu'avant, euh, souvent, euh, j'ai loué euh, le forestier. Et euh, en faisant à l'année euh, le calcul, j'avais vu que j'avais largement l'argent pour acheter un... Ouais. un véhicule. Comme quoi, c'est bien de faire des calculs, hein. c'est bien de, de compter. Voilà. Ouais, ouais. Donc, je dis, je vais investir sur un camion frigorifique. Ouais, ouais. Euh, et donc, ça fait cinq ans que, que j'avais pris cinq, six ans. Utilitaire ou bien civil. Ouais, ça. Il y a en fait les, les frigorifiques. Oui, euh, J'utilise que seulement pour les livraisons. On n'utilise pas au niveau, euh, niveau particulier. On, on prend seulement pour les livraisons. C'est juste, euh, bon, quand, quand moi j'en ai eu un, ça m'a juste, comment dire, non seulement ça rassure au niveau des livraisons. On sait que son gâteau, il n'y a aucun problème. De il n'y a rien du Et même si on arrive au, à l'événement et que les mariés ou le traiteur a oublié de laisser de la pâte pour le gâteau, c'est pas grave, on a tout ce qu'il faut. Exactement. Et ça c'est juste ah génial. Ah oui, oui, c'est euh, génial parce qu'on peut faire n'importe combien de kilomètres. Euh, je, pendant tout ce temps, je, fais de, je, je vais fait même une livraison euh, limite euh, belgique. <rire> oui. Euh, et donc, euh, avec une pièce montée euh, euh, de cinq étages. <rire> et, et, euh, il arrivait nickel, il faisait une chaleur, une chaleur euh, euh, horrible, possible. mais le gâteau rien. Exactement. Et donc oh. ça, c'est aussi à investir. Exactement. Et ça donne aussi de la, de la réassurance par rapport à, à votre entreprise, Exactement. Présenter. là où vous êtes prête à toute éventualité mm -hmm. et, et ça c'est un coup aussi c'est du comme on dit c'est du branding c'est son image de marque en fait et ça c'est important mm -hmm. a, merci beaucoup euh, ça fait plus d'une heure qu'on a commencé et mm -hmm. en tout cas comme je t'ai dit on va faire un live aussi où, parce que là je vais, je vais poster la vidéo et il y aura des questions et on... ah, toi. On va faire un live comme ça, ceux qui auront des questions, euh, ils pourront te les poser. Avec plaisir. Euh, euh, et donc, euh, ce sera sur la chaîne un dimanche aussi. Ce sera mm -hmm. dimanche, le dimanche qui va suivre la voilà, diffusion de la vidéo. Donc, euh, on aura l'occasion de, de t'entendre encore euh, sur la chaîne. Et j'espère que ça a été une bénédiction pour tous ceux qui nous ont écoutés. En tout cas, j'étais. Euh, ah, merci pas, beaucoup, merci euh, beaucoup. beaucoup et, et merci pour ta disponibilité, pour ta générosité de partager. Euh, euh, comme ça, sans avoir peur, sans, sans, sans cacher, parce que des fois aussi, on est trop dans les cachoteries et ça n'aide pas à faire avancer le métier, le corps du métier en fait, et, Non. et, euh, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses en tout cas. Pas peur. Merci pour, pour, pour l'avoir répondu oui à la demande et, et euh, si tu as un mot pour la fin, je te laisse conclure et, euh, et on va se, se, se laisser pour <rire> dimanche prochain, on va faire le live. Avec plaisir. Et en tout cas, Fanny, merci beaucoup à toi. J'espère qu'avec... Que euh, J'ai un petit peu maladroite, <rire> mais euh, que je, que avec cette ce, ce interview, je, je peux quand même aider euh, celles euh, qui, euh, vont, qui attendent pour se lancer. Euh, et, et, et que, euh, que, que, que j'espère vraiment du fond du cœur que cette interview puisse amener et apporter euh, une assurance euh, de plus. Et surtout, n'ayez pas peur de se lancer et n'ayez pas peur non plus de, de, de fixer vos prix. Mmh. Merci beaucoup, Alessia. Et merci à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent. Donc, je vous dis, rendez-vous euh, le dimanche qui va suivre la diffusion de la vidéo pour avoir le live avec Alessia. Vous aurez l'heure euh, sur le Instagram ou bien sur YouTube en post. Et, euh, et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Merci, Alessia. Bye-bye. <rire> As-tu déjà rêvé de poser toutes tes questions à une cake designer lancée depuis dix ans Oui. Dans cette vidéo, on va avoir un échange avec Valeska, qui est designer depuis bientôt 11 ans. Voilà. Le soleil. Le soleil. Euh... Mmh.